Vous vous sentez un peu morose en ce moment, un peu fatigué, bref, vous n'avez pas trop d'énergie. Je vous recommande une boisson tellement puissante qu'elle vous fera cracher des flammes. Cette boisson se nomme le pipi de dragon. Pour cette boisson, vous avez besoin de 5 citrons, 100 g de gingembre et 50 g de curcuma. Vous épluchez bien entendu le citron, le gingembre et le curcuma. Vous mixez le tout. Pourquoi cette boisson est tonifiante Déjà parce qu'elle contient du citron. Le citron contient des antioxydants et de la vitamine C, ce qui stimule le système immunitaire. Vous avez du curcuma. Le curcuma est un très bon anti-inflammatoire. Très bon pour la peau et pour les os et il facilite la digestion. Et enfin, le gingembre est aussi un très bon anti-inflammatoire et un super analgésique naturel. Vous pouvez en faire en grande quantité. Ça tient pour 10 jours et 10 jours, vous pouvez les conser le conserver. Au frigo, vous le buvez dans ces cas-là tous les matins, avec un petit peu d'eau chaude, ça va être votre routine matinale pour avoir plein d'énergie. Si vous avez d'autres astuces, d'autres bons plans, si vous voulez en connaître, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Le Comptoir de la Débrouille. Salut